Améliorer la voix de sifflet, une petite démonstration. Alors, la voix de sifflet, vidéo inédite parce que c'est la toute première vidéo que je fais en plus de 600 vidéos postées sur cette chaîne YouTube sur la voix de sifflet. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Pourquoi je ne fais pas euh, plus de vidéos sur la voix de sifflet Eh bien, parce que euh, la voix de sifflet, techniquement, aujourd'hui, scientifiquement, elle est encore assez peu explorée. On n'en sait pas tant de choses que ça finalement par rapport à toutes les autres voix. et En plus, euh, je n'ai aucun programme de formation sur la voix de sifflet parce que je ne suis pas sûr de ce que tu pourrais faire chez toi sans pouvoir contrôler ce que tu fais. Donc, je ne veux pas prendre de risque avec ça. Voilà pour, pourquoi j'ai fait très, très peu, ben, aucune vidéo en fait sur la voix de sifflet, mais il se pourrait bien que tu découvres des choses aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors, la voix de sifflet, c'est une voix qui est très aiguë. On parle aussi de la voix de dauphin, de voix de sirène. C'est presque un cri et c'est un son qui est très aigu. Alors, c'est un son qui a été énormément popularisé par Maria Carré, cette chanteuse qui maniait cette technique vraiment aisément. Et plus récemment, c'est Ariana Grande qui a repris ces techniques-là et qui les a insérées dans ses chansons, ce qui fait revenir au goût du jour cette, cette, cette, cette technique. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, lors d'une session live, euh, tu, sais, tu le sais peut-être, mais j'invite des personnes en direct pour les coacher. Et Emmanuel m'a fixé un défi. Elle m'a dit voilà, Antoine, j'aimerais bien que tu m'aides sur la voix de sifflet. Donc j'avais quelques réserves au début, en me disant hmm, la voix de sifflet, c'est quand même quelque chose de très très très technique. Mais je me suis dit allez, on se lance en direct et donc devant tout le monde. J'ai accepté de coacher Emmanuel sur sa voix de sifflet. On va voir ça ensemble. Tu vas voir que c'est vraiment une voix qui est très impressionnante et qu'il existe effectivement des choses pour l'améliorer. Alors Si toi aussi, tu voudrais passer en direct comme on va le voir avec Emmanuel, tu peux le faire en t'abonnant à cette chaîne YouTube et en activant la petite cloche de notification. Ainsi YouTube te préviendra la prochaine fois que je serai en live et euh, bah, tu pourras m'envoyer un petit message dans le chat pour euh, passer en direct. Alors je ne prends pas plus de 3 personnes en général par live, mais pourquoi pas tenter ta chance. Alors on va voir ensemble euh, comment Emmanuel a pu améliorer sa voix de sifflet dans l'interaction que nous avons eue. C'est parti pour la vidéo. Alors Emmanuel, donc tu disais euh, la voix de sifflet. Oui. Donc, c'est une, une voix que tu voudrais utiliser. C'est euh, sur quel artiste que tu que t'en tu sers euh, J'aime bien Ariana Grande. Ah, Ariana Grande, évidemment. God is a woman. Alors, euh, du coup, euh, yes, ouais, Ariana Grande, elle s'en sert. Alors, est-ce que tu sais du coup euh, à qui elle a piqué, entre guillemets Enfin, elle s'est inspirée un peu d'une chanteuse. Maria Carré. Yes, carrément. Hein ouais Maria Carré, elle a vraiment, elle, euh, sifflé… <rire> Elle maîtrise à fond, elle maîtrise à fond ça. Et Ariana Grande, elle a eu vraiment ce talent de récupérer plein de super techniques, la voix de sifflet, les vibes, euh, euh, la voix mixte et tout. Et ce qui fait que, bah ouais, c'est est une, une artiste extra. Alors, je sais que ça fait rigoler mes copains rockers parce que j'ai beaucoup de, de potes, tu sais, c'est des, des gros hardos, euh, des métaleux et tout. Et quand moi, je dis que j'aime bien Ariana Grande, ils me font, euh, ouais, Antoine, il y a un problème là, il faut qu'on te rééduque. <rire> Mais voilà, moi, j'apprécie, euh, ouais, j'apprécie... Euh, J'apprécie ce qu'elle fait. Ok, donc voix de sifflet. Alors ça veut dire que donc la voix de sifflet, parce qu'il y en a qui demandent sur Insta, qu'est-ce que c'est Donc c'est une voix qui est très aiguë, qui est tellement aiguë que c'est on n'a plus l'impression que c'est une voix euh, humaine. Ça fait presque comme un comme un dauphin. Ça fait presque comme un sifflet. C'est pour ça qu'on l'appelle qu voix de sifflet. Alors euh, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi déjà pour les aigus euh, de base Est-ce que c'est facile Est-ce que tu galères est -ce que bah, je, je sais sais. Pas trop enfin ça va je ouais. sais pas trop comment me... une fois je suis allée voir euh, à un moment je prenais des cours de chant et ma prof m'avait dit que je maîtrisais bien mes graves et le belting et dans les aigus à un moment j'ai un trou mais par ouais. contre j'arrive à monter très haut ouais. Alors, je, sais pas, je connais pas trop mais euh, j'arrive à atteindre la gamme euh, euh, 6 D'accord, ok. Ouais. Et euh, des fois, quand je m'entraîne vraiment, je peux monter jusqu'à le début de 7, la gamme 7. Okay, okay. Et à un moment, des, des fois, j'ai des notes, des notes aiguës où j'ai des trous. Enfin, ah, okay, ok. Mais elles ne sont pas aussi puissantes que certaines notes. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, souvent, quand il y a des, des trous comme ça dans les notes aiguës, c'est à cause du flux d'air qui est coupé, qu est coupé okay. pour, euh, pour ces notes-là. Donc, en fait, ce qui se passe, si tu veux, quand tu montes dans les aigus, il y a, euh, tes cordes vocales s'étirent, elles s'étirent vraiment euh, beaucoup. Et comme euh, tu imagines euh, que tu as euh, euh, deux, comme une corde, comme, enfin comme deux cordes comme ça que tu vas tendre, les cordes elles vont vraiment se rapprocher. Okay. Tu vois, euh, tu, tu, tu étends comme ça, ça va vraiment se rapprocher et ça va, ça va serrer. Et du coup, ça va empêcher l'air en fait, ça va, ça va empêcher l'air de passer. Et ce qui se passe, c'est que des fois, on peut avoir sur certaines notes, on a une petite tension supplémentaire et ça nous bloque l'air et à ce moment là, le fait de souffler un, peu, un petit peu plus, ça va nous aider. Donc ça, tu pourras le travailler avec une, une paille. Ou euh, si tu n'as si pas de paille, tu peux le faire avec un stylo. Tu démontes et puis tu, tu souffles dedans. Et donc, tu souffles dans la paille comme ça et tu vas aller travailler ces, ces zones de notes où des fois, ça se coupe en soufflant dans la paille. Donc, tu souffles comme ça. Yeah. Et le fait de te, de te forcer à sentir l'air qui sort par la paille, ça va obliger ton corps à rééquilibrer en fait, un petit peu la, la tension. Et euh, du coup, ça, te permet, ça va te permettre d'avoir toutes les notes. Ça, c'est cool. Ok, d'accord. Ça va éviter parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que si tu as des trous et tu ne et tu sais pas, tu n'es pas sûr de quand ça peut arriver, euh, bah, ça peut être gênant parce que ça peut être un peu scabreux. Du coup, quand tu chantes tout d'un coup, tu fais, oh, tiens, celle-là, elle n'est pas sortie, elle manquait. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est que si des fois, tu es un peu fatigué, euh, les notes sur lesquelles ça arrive, ça risque de bouger. Donc, tu peux avoir un morceau où tu es en confiance, tu dis non, mais celui-là, c'est bon, ça passe. Puis malheureusement, tu es un peu fatigué et en fait, le, le trou s'est un peu déplacé, si tu veux, dans ta, dans ta gamme. Et là, tu te retrouves fait, ah, ah, petit problème. Euh, donc, du coup, alors, est-ce que tu aurais un petit passage, par exemple, à, à chanter pour, pour illustrer ça La voix de Ouais. Euh, bah, je ne sais pas si là… Euh... <rire> Je ne suis... enfin, pense pas que je vais y arriver là, mais je ne sais pas quoi chanter, on va tiffler. Euh, bah, souvent, euh, souvent c'est quoi Elle fait juste une note, non Un truc comme ça ou... euh, bah, Je vais essayer, mais je suis un peu gênée, alors j'ai pas peur de ne pas y arriver. Euh... Okay. ok, ça marche. Donc, Donc tu... euh, j'entends un truc, tu pourrais le faire avec un Z Yes. ouais tu peux faire un z avec ta langue <coughs> ouais yes donc ouais en tant que du coup c'est chaud de garder le z oui ok et en fait ça va être ça, ça va être... pour la voix de sifflet ce qu'on a besoin c'est un réglage qui est hyper précis au niveau de l'air c'est-à-dire que si jamais tu as un peu trop d'air, ta note, elle ne va pas être clean, ça va faire, ah, ah, ah, ça va faire un, un truc un peu comme ça. Et la première fois où tu l'as fait, on entendait un petit peu cet air qui fuitait. La note n'était pas clean, clean, parce qu'il y avait un tout petit peu trop d'air. Donc, dans ce cas-là, il faut faire comme si on voulait, comme si on voulait retenir l'air à l'intérieur, comme si on voulait être un peu en apnée, tu vois, comme si on voulait vraiment retenir notre air. Ok. Tu peux, tu peux essayer comme ça, en, en, du coup, en sortant le moins d'air possible Ok. Ouais, pas mal. Hey. Ben, des fois, j'arrive à faire euh, bah, des notes pardon, comme ça, plus aiguës et, ouais. euh, et des notes comme tout à l'heure, mais il y a un trou parce que sur mon téléphone, j'ai une application qui me. Ah oui, qui t'a dit une pitch. Ouais. Et par exemple, les, euh, je crois que c'est F6, par exemple, oui. je n'arrive jamais à la faire, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait okay. un trou, je passe direct au-dessus. Euh... Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe là, ce que j'ai entendu quand tu l'as fait, c'est que. On peut avoir l'inverse. Au début, quand tu as, as démarré, ça fait, ah, ah, ah, ah, ça fait un petit truc comme ça. Okay et donc, ça, c'est pourquoi C'est parce que du coup, là, il n'y a plus assez d'air. Ah, ok. <rire> okay. Et, et en fait, c'est ça qui est hyper chiant dans la voix de sifflet. C'est que si c'est tellement précis, si tu veux. Les cordes vocales, sont tellement proches, c'est tellement tendu que si tu as un tout petit peu trop d'air, ça, ah, ça va faire ce son-là qui ne sera pas clean. Et si par contre, tu tournes un tout petit peu trop le, le robinet, ben, ah, ah, ça va faire ça. Et donc, quand tu as un trou, c'est parce que la tension qui est euh, appliquée sur tes cordes vocales fait que l'air sort plus et ça bloque. Ça bloque, ça... la note, elle sort plus, elle bloque quoi. OK. Donc là, ça va vraiment, Ça, donc c'est hyper précis ça comme, euh, comme travail. Donc, euh... donc, au début, ce que tu peux faire, c'est t'échauffer un petit peu avec la paille euh, en faisant tes notes. Après, la deuxième chose dans le protocole, ça va être de pincer la paille et bien. de manière à ce qu'il y ait un peu moins d'air qui sorte. Alors ça va t'obliger à pousser toi un peu plus, plus d'air, mais il va être retenu par la paille. Ok. D'accord Donc il ne faut pas que tu pinces complètement, sinon... Oui, oui, Alors, tu oui. On va <rire> un petit peu. Et après, après, eh ben, tu fais... Alors toi, il y a Grace qui dit, elle fait bien le sifflet, là. Ouh là sur Insta, ils sont chauds, là. Oula là <rire> ouais, Les amis, hey, quand même, vous pouvez mettre des claps, là dans les commentaires, parce que franchement, Emmanuel, devant tout le monde... Elle tente, elle dit voix de sifflet, je ne sais pas trop, machin. Elle se lance, c'est des notes euh, qui sont euh, stratosphériques et elle se lance. Donc, vous pouvez mettre des petits claps. Hein. Euh, donc, du coup, et puis, des cœurs aussi. Bah, des cœurs. Euh, donc, du coup, ouais, ça va être ce réglage-là. Est-ce que tu veux refaire un petit essai de faire alors soit une petite montée ou soit une petite descente mini dans, dans la zone que tu veux, tu vois okay. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on entend là Il y a trop d'air. On est d'accord. Donc, ça veut dire que là, du coup, donc, tu vas prendre juste une seule note dans cette zone-là et tu vas bah, essayer de corriger l'air. De... Donc là, il faut que tu retiennes un peu l'air dans ce cas-là. Ouais, mieux déjà. Yes mais aussi, le matin, quand je me lève, bon, euh, je ne vais pas forcément parler de tout ça, mais par exemple, une heure après m'être levé j'arrive à le faire très fort, alors que ouais. pourtant, je ne vais pas forcément parler. Je ouais. vais le faire plus puissant et tout ça, et à la fin de ma journée, j'arrive oui. plus du tout à... Enfin, c'est normal. C'est normal, normal ah. parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les muscles, euh, qu'est-ce que tu as ressenti là quand tu, quand tu retiens l'air dans ton corps euh, ben, J'ai l'impression d'un un peu me contracter moi. Je ouais. Sais pas. ouais exactement. En fait, on, a une, on, a, on va avoir une, une contraction d'une partie de la cage thoracique qui va la maintenir en fait, qui, qui, parce que si ta cage thoracique s'effondre comme ça, l'air va sortir trop vite. Donc, elle, elle est obligée de, de « non, il ne faut pas que ça sorte » parce qu'on veut maintenir une pression interne un, un, un, plus grande, si tu veux, bon, c'est des lois de, de, de physique, pour éviter que l'air y sorte trop vite. Et ce qui se passe, c'est que ces muscles-là sont les mêmes que les muscles de la posture. Donc le matin, tu as dormi toute la nuit, ces muscles-là, ils se sont reposés, hyper peinards, tranquilles, ils n'ont pas été conditionnés par ta journée. Mmh. Donc le matin, on va dire que tes muscles-là qui te servent à retenir l'air ou à le pousser trop fort et tout, ils sont peinards, ils te laissent tranquille. Donc toi, tu dis, tiens, je vais faire mon voix de sifflet, ah, machin, ça sort, pas de souci. Mais la journée où tu as été debout, tu as porté des trucs, tu as manipulé des trucs, où tu es resté assis, donc ton corps, il a dû se tenir, tous ces muscles-là, ils en ont un peu marre de bosser, tu vois. Mmh. Et donc ils vont faire un peu le truc euh, pas très précis. Tu vois, ils ne vont, ils vont, ils vont pas être très, très précis. Ok. Donc, ce que tu peux faire, c'est, si c'est plus facile pour toi le matin, c'est le travailler le matin, mais par contre, de, de, de te relier aux sensations que tu as dans le corps. D'accord. Pour sentir, comme on a fait tout à l'heure avec euh, notre chanteuse qui venait d'Alsace, où on a mis les mains ici pour ressentir, alors qu'en en fait, on n'a pas d'air. Il n'y a, a pas de trou d'air ici, il n'y a pas d'ouïe. Elle ne pouvait pas prendre l'air ici, mais le fait qu'elle sente dans son corps que ça se passait ici, après, ça l'a aidé à construire la sensation. Et donc, toi, tu vas te construire. Il y a des, il y a des chanteuses qui disent, « Ah ouais, moi, c'est dans le dos. J'ai l'impression que j'ai comme un crochet là derrière les épaules. » Et les chanteuses qui vont dire, « Ah non, mais moi, c'est vraiment là sur le thorax où je sens que si je, si je, si je pousse mon thorax, boum, ça me, ça, ça me retient l'air, tu vois. » Donc, c'est une, une sensation qui va t'appartenir à toi, quoi, hein, qui va, qui va te, que tu vas te construire toi-même. D'accord. Okay. Donc, du coup, si jamais tu entends le son avec « Ah, trop d'air !» Il faut freiner. Ok. Et si par contre, <rire> si par contre… Ça bloque. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir rouvrir un petit peu le robinet. Il va falloir en mettre un petit peu plus. Oh, super, merci beaucoup. Cool Emmanuel. Bah écoute, merci de m'avoir challengé parce que tu vois, le, le, le, le, le, la voix de sifflet, c'est chaud de chaud. Hein. Mais bon, tu comprends que du coup, je peux, pas, tu vois, je peux pas faire une vidéo et puis la balancer comme ça sur YouTube parce que potentiellement, les gens, ils peuvent forcer, ils peuvent... Euh, si je n'entends ouais. pas ce qui se passe, les gens, ils peuvent mal comprendre le truc. Et, et se mettre à, à forcer comme des bourrins, alors qu'il ne faut pas faire ça, c'est vraiment tellement précis. Euh, mais en tout cas, félicitations à toi de t'être lancé devant tout le monde, franchement. Merci, chapeau. Pour chapeau. Merci beaucoup. À bientôt, bye-bye. Je remercie encore une fois Emmanuel d'avoir osé se lancer. Ce n'est pas évident devant tout le monde. Tu sais que cette chaîne YouTube, il y a plus de 100 000 abonnés. Donc potentiellement, évidemment, il n'y a pas les 100 000 abonnés en direct. Mais voilà, quand tu passes en live, il y a beaucoup de monde qui peut te voir. Et Emmanuel, elle a accepté de se lancer et tu as vu que nous avons trouvé ensemble des solutions. Alors on a vu dans ce cas-là que c'était le flux d'air qu'elle avait besoin de réguler parce que sans ça, si elle mettait trop d'air ou pas assez d'air, eh bien, ça coupait le son dans sa voix. Et on a vu qu'avec des petites routines d'exercice, en fait assez rapidement elle peut corriger cette chose là et je suis sûr que Emmanuel maintenant depuis le temps que nous l'avons fait applique cette technique dans sa voix de sifflet alors des techniques si tu en veux pour commencer à travailler ta voix je t'ai préparé un petit paquet. je vais te l'offrir aujourd'hui pour te remercier de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo donc tu vas trouver pour ça dans la description un petit lien en cliquant dessus, tu pourras accéder à un formulaire. Il te suffira de laisser ton prénom et une adresse mail. C'est entièrement gratuit. Tu vas recevoir un mail de ma part dans les prochaines minutes. Maintenant, vérifie bien tes spams, les indésirables ou euh, l'onglet promotion parce que des fois, les boîtes mail, je sais, classent les mails comme ça euh, un petit peu au hasard. Donc L'idéal, ce serait que tu me fasses une petite réponse en me disant euh, « Ok, c'est bon, euh, merci, bien reçu » ou voilà, simplement deux mots euh, voilà, pour euh, que je m'assure que ce mail est arrivé à bon port. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici-là, prends bien soin de ta voix. Ciao Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercices pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.